Politique Thomas Negarov. Bonjour Marc Feno. Bonjour, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire Pour commencer, je vous propose d'écouter un maire qui ne l'est plus, Yannick Marès le maire démissionnaire de Saint-Brévin qui jette l'éponge après les violences des opposants à sa politique d'accueil des migrants on a l'impression que dans le pays, un petit peu, tout, tout frites hein, au niveau de tous les services publics, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, j'en sais quelque chose hein, puisque je suis médecin généraliste, tous ces gros services publics, en fin de compte, euh, commencent à, à diminuer, à être plus du tout à la hauteur, en fin de compte, de ce que les, les habitants euh, attendent. Et en fait, ça fait peur et on s'aperçoit que la violence, entre temps, et eh bien pendant ce temps-là, augmente, les extrêmes augmentent. Et on peut se poser des questions quand même pour l'avenir, notamment pour nos enfants. Un maire euh, inquiet qui démissionne, un médecin qui euh, quitte son emploi, qui quitte sa ville, qui déménage, harcelé, sa maison euh, brûlée. Euh, comment l'élu euh, de la République que vous avez longtemps été euh, réagit Et que je suis que vous toujours encore... d'ailleurs, puisque je suis au reste conseiller municipal, bah, il réagit comme un, comme un ancien maire et comme un élu municipal que je suis sur euh, la pression que subissent les élus locaux, que subissent les élus tout court et sur la nécessité que nous avons dans le débat public, au-delà du cas de ce monsieur qui est un cas terrible parce que c'est à la fois un cas de harcèlement et quelqu'un qui est conduit à non seulement démissionner de son poste, mais aussi à quitter sa ville. Euh, grande responsabilité de ceux qui ont attisé euh, la haine, la querelle sur le projet qui était porté par ce maire et par ce conseil municipal dans sa ville. J'entends M. Zemmour aujourd'hui nous expliquer qu'il faut appeler à l'apaisement quand il y a un mois ou deux mois, il appelait à faire des manifestations et à s'opposer euh, à ce projet de façon très véhémente, en tout cas par la voix et par le verbe. Je dis souvent cela, je dis longtemps que vous m'avez entendu le dire, euh, je dis souvent, le verbe précède mmh. les actes. Et attention, toujours dans le débat public, et puis par ailleurs, dans globalement, quand on a euh, un désaccord avec quelqu'un sur tel ou tel projet, sur telle ou telle chose, à, à faire attention à ce que les mots ne provoquent pas à la fin la violence. La violence réelle, euh, la violence verbale, pour moi, elle est souvent euh, la préfiguration de la violence réelle. Et donc, ici mais ça je... dit, qu'est-ce qu'on peut faire contre les mouvements d'extrême droite Qui soufflent effectivement sur les braises Non mais, il y a le mouvement, là on manifestement fait... c'est plutôt autour des mouvements d'extrême droite. D'ailleurs il y a une enquête qui est en cours sur la question de l'incendie qui a été provoqué sur des voitures qui ont provoqué mmh. un incendie sur la maison. Donc la justice doit faire son oeuvre, euh, sans fléchir mais j'ai aucun doute là-dessus. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que des mouvements qui prônent la violence d'extrême droite ou ailleurs, il y a des mouvements aussi d'extrême gauche qui prennent la volance. Il y a parfois des interdictions qui ont été euh, euh, prodiguées, on voit bien que parfois il y a aussi des limites, parce qu'il y a aussi l'état de droit qui doit s'appliquer, c'est normal, euh, sur l'expression de la liberté. Il y a aussi des dissolutions d'associations qui ont été qui ont été faites par le, sur proposition du ministre de l'Intérieur, je pense aux Oivre en particulier. Alors après, les mouvements se reconstituent, mais enfin, c'est une, une lutte sans relâche. Et puis, il y a dans nos attitudes, je le répète, collectivement, nous devons faire en sorte que c'est pas parce qu'on est maire et qu'on porte un projet, c'est pas parce qu'on est agriculteur et qu'on a un projet, c'est pas parce qu'on est bouché et simplement parce qu'on est bouché, on prend le risque de simplement exercer une activité, c'est pas parce qu'on est député qu'on doit être menacé ou qu'on doit montrer sa tête et donner des adresses. Pour au fond inciter à quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'acte. Mais ne partez pas, on que dit les pas on les gens dit Marc Fédo, du, de la recherche de la cause ou des auteurs de, ce, de cette euh, chose lamentable. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer dans les procédures d'installation des cadastres sur le fond En gros, on sait qu'il y a un certain nombre de lieux dans lesquels on va installer les personnes qui sont en demande de papier. Est-ce que on peut pas aller plus expliquer mais... à la population, mieux choisir, mieux associer mais les mais gens de manière peut, surtout à déminer peut... là la... Donc attendez, les cadastres et les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Demandeurs vous avez raison de le préciser. De sortir de l'acronyme, mais oui, vous avez raison. Mais sur sur l'ensemble des projets, on a ces difficultés-là. Et donc, on a besoin de reconstruire quelque chose d'un lien, d'un dialogue, d'un débat démocratique qui soit plus sain. Parce que ce que vous dites sur les cadastres c'est valable sur euh, des tas de projets aujourd'hui en France. Vous avez une implantation euh, d'une autoroute, vous avez de la violence qui s'exprime et des gens qui viennent s'y opposer par des actes de violence. Vous avez des sujets. On va peut-être en parler autour de l'eau. C'est la même chose. C'est de même nature pour vous les violences d'extrême gauche et d'extrême droite. Euh, moi, je ne qualifie pas politiquement la violence. La violence, c'est la violence. Qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême centre, si vous me permettez cette expression, jamais n'accepter la violence. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise violence. Non, mais y a quand quand même pas des, accepte... des sujets qui sont ça... un petit peu différents. Non mais quand on commence à dire, il un... y a des sujets et qui vouloir sont Quand on commence à dire, quand commence à dire, il y a des sujets qui sont différents, ça voudrait dire, si je poursuis, j'ai pas dit que vous avez dit ça, qu'il y aurait des sujets qui justifieraient de la violence. Il n'y a aucun sujet qui justifie de la violence faite à un tiers. que si on commence à ouvrir tous les sujets d'écoute. Donc, qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait pour éviter Non mais, les, non mais je, je tire la plot de ce que vous dites, parce mmh. que je le répète, si vous commencez à dire, il y a des sujets... Plus ou moins grave en termes de non, violence. Non, mais il y a non. des violences sur mais... les personnes et des violences qui non, ne non. sont pas sur les personnes. Non, non, mais vous quand au bout, quand au bout, il y a des violences sur les personnes, je condamne les violences sur les personnes, mais... quelle que soit la cause. Et, et les ce maire ce maire-là, qu'est-ce qu'il nous dit il aussi? Il dit aussi qu'il manque de soutien politique, puisqu'il démissionne après pardon. un mois, après avoir Laissez, alerté tout le monde et n'avoir reçu aucune aide. J'allais répondre à la deuxième partie de votre question, mais je ne pouvais pas laisser passer l'idée qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises violences selon la cause physique. Deuxième élément, on a besoin, ça fait écho à ce que vous avez dit, On besoin de construire sur les projets et nous sommes un pays qui a il y a quand même une culture conflictuelle. On a besoin de mieux accompagner globalement. Alors ici, c'est parfois l'État, là, c'est parfois la collectivité, là, c'est parfois l'État et la collectivité, enfin bref, c'est parfois le tissu associatif, on a besoin de mieux expliquer ce que sont les projets, ce que sont leurs périmètres. voire de voter, non De voir des référendums pour savoir Oui, si les gens alors le si on fait, si on est dans un pays, alors je sais que... Attendez, on peut se demander, Notre-Dame-de-Lande, il y avait eu des consultations... J'essaie euh... de répondre à votre question. On peut se poser la question de voter, mais si vous voyez bien que sur, sur chaque projet que nous implantons en France, quelle que soit la nature du projet, on vote ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie représentative et qu'il n'y a plus besoin d'élus. Les élus, et j'en suis un, local, ils sont là pour prendre des responsabilités. Donc quelle aide doit il, apporter l'exécutif Comment les aider, ben là, ces élus Il y a deux choses à mon avis à faire. Euh... Il y a un, comment on arrive à, à, à mieux encore structurer le réseau de vigilance quand un maire est en difficulté. Moi, j'ai connu personnellement, et j'ai connu des adjoints dans ma commune qui se font insulter, menacés de mort. Bon... C'est des choses qui sont très courantes malheureusement et donc il faut un que la parole se libère parce que souvent moi quand ça m'est arrivé je suis pas passé à la gendarmerie pour aller raconter je, je l'ai dit comme ça aux gendarmes j'ai pas été porté plainte tout, tout ça va s'apaiser euh, on a besoin quand même que ce réseau de vigilance qui est le quotidien de beaucoup d'élus s'active c'est-à-dire le réseau des gendarmes qui le font hein, très régulièrement que la justice et c'est des instructions qui ont été données de ce point de vue-là pour faire en sorte qu'elle soit plus sévère avec des actes y compris des actes de menaces verbales qui sont des actes mmh. préfigurateurs comme je l'ai dit tout à l'heure et puis trois, Troisième élément, on a besoin de construire avec les élus locaux. Ça a été fait d'ailleurs, je le rappelle, euh, maintenant les associations d'élus peuvent se porter partie civile et peuvent, peuvent agir en justice pour le compte d'un élu qui parfois n'ose pas. Donc on a besoin de ça. Premier élément, c'est que la justice, euh, l'état de droit soit respecté et donc les services de l'état en territoire soient, soient, soient aux côtés d'eux. Puis deux, quand on a un projet qui nécessite de la conflictualité, on a besoin de mieux armer au bon au sens... Euh, intellectuel du terme, vous l'imaginez bien, de mieux armer les élus, pour comment on dénoue les, la conflictualité. J'ai toujours été frappé quand on porte des projets, des fois... Parce que là, impo... ça se dénoue, là, la conflictualité, avec euh, euh, les mouvements d'extrême droite, dont on parlait tout à l'heure, ah sur bien. un sujet d'immigration, euh, dont effectivement, euh, bah, on a quand même le qu sentiment... Il... Il... Pardonnez-moi, je vais finir aussi. On ah bon. a quand même le sentiment que cette bataille idéologique sur l'immigration, euh, l'extrême droite est en train de la gagner, et qu'on n'ose pas. Je suis Allez, je suis pas sûr de tapez. ça, c'est pour ça que pour prolonger juste pour prolonger ce matin un maire de l'Indre raconte que oui j'ai vu de belles arbres. Voilà, dans sa commune, il y a à peu près les mêmes types de problématiques euh, ah que bon euh, dans l'Indre, oui. que euh, qu'à Saint-Brévin ouais. et il dit sur le terrain, il y a énormément de militants de reconquête du Rassemblement national. Et sous-entendu, il y a un vide aussi politique laissé par des gens, par exemple de la majorité, est-ce que vous entendez ça Aussi, Laurent Berger, c'est un autre domaine, mais qui dit, aujourd'hui, à la sortie des usines, les gens qui tractent, c'est le RN. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir aussi un peu, peut-être, abandonné le terrain mais... Enfin, collectivement, enfin, je veux bien prendre ma part, hein, je vais pas de difficulté pas ça. Pas Marc bien sûr. Hein, mais... Non, non, non, mais je, quand je dis « je », je veux bien mettre un « Nous sommes collectivement responsables de, de, de ne pas arriver toujours à essayer, sur le terrain, d'expliciter, de dialoguer, de faire en sorte sur des projets, comme vous l'avez évoqué. Il y a des territoires où les choses se sont plutôt bien passées. Hein. Euh, alors, il y a parfois des territoires où il y a plus de conflictualité que d'autres. C'est difficile de voir comment mmh. fonctionnent les écosystèmes. Euh, souvent, ce sont des militants, d'ailleurs, qui ne sont pas du territoire, y compris dans la commune oui. que vous, vous évoquez. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas de ce territoire et qui viennent attiser, parce qu'ils viennent en faire euh, un lieu symbolique. Il euh, y a aussi quelque chose, il faut que les habitants se saisissent de leur sujet et que mmh. nous, nous les accompagnons. Mais que nous ayons besoin, collectivement, comme le dit Laurent Berger, de nous ressaisir de cette question et de ne pas laisser prospérer le terrain de la haine ou les terrains de la, du populisme et de la démagogie, je pense que c'est l'œuvre que nous devons porter tous, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, que je crois être dans le champ républicain et qui doivent eux aussi apporter leur, leur pierre à l'édifice. Ils sont dans l'opposition, je leur demande pas d'aller dans la majorité, hein. Juste. Ils ont, on a besoin collectivement de travailler sur ces sujets. On voit bien que ces sujets-là sont... Ça dire quoi, pardonnez-moi, mais quick, très concrètement, voilà, on a besoin de travailler sur ces sujets, ça veut dire on dit quoi, ben, on affronte On a besoin comment de, de, on a besoin de ces, de ces cadins, on a besoin de ces centres parce qu'on a des demandeurs d'asile, on a besoin de traiter leurs dossiers, on a besoin de lieux où ils soient hébergés dans des conditions Digne, ça et ça, ça va suffire à convaincre je, la population je, qui s'inquiète de je, plus en plus de l'arrivée de réfugiés je, je, je ne dis pas que ça suffit, Et surtout, c'est un discours qu'on n'entend pas du tout. Excusez-moi. Ah, mm. Alors, Il, vous, vous me demandez ce qu'on fait. Je vous dis qu'on a besoin de mieux dire. Vous me demandez ce qu'on fait. Je vous dis qu'on a besoin de mieux dire ce que sont les cadavres, à quoi ils servent, en quoi ça relève quand même de la plus élémentaire dignité qu'on doit aux personnes qui sont demandeurs d'asile et dont on doit examiner les cas. Et en quoi les endroits, on a besoin de montrer que... Dans les endroits où il y a des cadres aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté majeures. Et, et soit... d'expliquer oui. comment vous les choisissez. Oui, oui, mais c'est... Que ce soit transparent, parce que oui. le projet, au début, il est bien passé. Euh, Bernard Cazeneuve d'essayer de faire un dispatching pour pas avoir des concentrations. Et d'ailleurs, le cas de il y a c'est 38 migrants, je crois, ou 28. Je me souviens plus, c'est une trentaine. C'est une trentaine. Ouais. Mais... Est-ce que on ne doit pas, toujours mon obsession, associer les gens et dire les critères Pourquoi des gens, c'est dans telle commune, dans Mais telle autre je vais dans votre sens. Je, je ne peux pas mieux vous dire que ce que je vous dis, c'est-à-dire de dire, il faut qu'on explique sur ces projets-là qui sont les plus parfois euh, à source <rire> de conflictualité, il faut que collectivement, ceux qui sont des, des, des, des responsables publics, responsables. Si je peux dire cette phrase comme ça. Des gens qui, dans le champ républicain, savent qu'il y a des sujets à traiter, qu'il faut les traiter avec sérieux et pas de démagogie. Et donc, on a besoin, territoire par territoire, de se dire, ici, on a besoin de, de, de ce type de centre. Ici, on a besoin de traiter comme ça les choses pour avancer. Pour clore ce chapitre, le maire de Saint-Brévin évoque euh, aussi le manque de soutien de la part de l'État. On a aussi aujourd'hui des dossiers dans la presse quotidienne régionale qui mettent en avant beaucoup de maires qui, sont, qui se sentent un peu isolés, un peu oubliés. Est-ce que vous entendez ça et comment est-ce qu'on y D'abord, il faut l'entendre parce que... Oui, au de l'entendre, qu'est-ce qu qu'on en fait quoi. Non, mais, mm. ce que je veux dire c'est sentiment ou réalité, ouais. il faut l'entendre parce que quand vous faites c'est un sentiment, je... le bord été bien je, soutenu. Je vous dis, oui. sentiment ou réalité. Oui mais ou j'essaie je oui, de répondre <rire> que c'est des sujets <rire> qui sont importants, parce que je pense que c'est des sujets allez -y, allez -y. très toxiques pour la République. Ah Les oui, sujets pense, où euh, la violence vient s'imposer, où quelqu'un est appelé à déménager, vous imaginez mm. pas, mais c'est pas seulement une démission parce que des maires qui démissionnent sur des projets qui ont généré de la conflictualité, y compris dans leur conseil, ça a déjà existé, mais qui viennent à quitter le lieu de résidence parce qu'ils se sentent menacés et détestés par une partie des gens qui sont dans leur territoire, ça c'est un problème très grave, et c'est pour ça que ça mérite ce temps-là. Donc on a besoin sans doute d'une plus grande attention, je suis pas sûr que je sais pas si dans ce cas-là particulièrement, mais il y a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une forme de chaîne qui doit se consolider entre les forces de police et de gendarmerie, euh, la justice, les élus eux-mêmes entre eux, et nous-mêmes dans nos prises de parole, de faire en sorte que nous fassions euh, attention à, à ne pas exacerber les passions. Inter. Hashtag question Paul. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, l'un des enjeux pour nous, euh, nous tous ici, hein, consommateurs, c'est évidemment euh, combien on paye quand on euh, veut se nourrir, euh, qui est quand même une activité nécessaire pour notre survie. C'est un sujet essentiel que l'inflation. Il y en a un qui a une solution, euh, clé en main, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Michel-Edouard Leclerc, on l'écoute. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est des prix plus bas, c'est des rabais, des remises. Leclerc va faire le tour de l'Europe pour aller chercher ce qui est de moins cher. Partout en Europe, on a des Leclerc en Pologne, on a des Leclerc au Portugal, l'Idole est pareil en Allemagne et tout ça. Et c'est, et c'est, mais on demande que la loi française nous autorise à faire ça. Et donc il faut que les parce qu'aujourd'hui ministres... vous n'avez pas le droit d'aller chercher des produits non, moins chers. Il faut cher que rien. les ministres, au delà de la promesse, au delà de nous accompagner et de nous faire rencontrer les industriels, il faut qu'ils nous donnent le cadre juridique qui nous autorise de renégocier, de renégocier des prix, de renégocier des prix à la baisse. Euh, c'est du bon sens, ça, non Oui, non. enfin, je ne sais pas si c'est du bon sens. D'abord, euh, ça me paraît assez caricature. Alors, ça pose plusieurs séries de problèmes, au moins, j'en vois deux. Le premier, c'est qu'il y a une loi française. Au fond, ce que nous propose M. Leclerc, c'est de contourner la loi française. Bah, c'est rien d'autre que ça qu'il propose c'est quand même un peu mais gênant Pour le bien contre... de la nation oui, oui mais contourner la loi c'est vrai je dis ce hein, non mais contourner la loi c'est quand même un problème et puis deuxièmement enfin il demande pas il, le... il veut pas contourner la loi il vous, il demande oui, d'améliorer les choses non, mais ou de changer mais... les choses il Michel dit pas qu'il va être hors je, la loi j'ai pas envie mmh. d'en faire une querelle avec Michel mmh. Leclerc pour tout vous dire mais allons-y puisque c'est lui qui pose ces questions là Allez, il a été opposé depuis le début, la loi Egalim, considérant que le meilleur prix, c'était le prix qui payait le moins cher aux producteurs. Résultat des courses, on a perdu en souveraineté. Alors, si la politique de michel édouard Leclerc, c'est de faire en sorte qu'on perd en souveraineté et qu'on détruise l'agriculture française, il faut qu'il l'assume. Et moi, je considère que quand on est une entreprise française, qu'on a des salariés français, qu'on a des consommateurs français, qu'on a des agriculteurs français, on doit porter une part de patriotisme. Il me et semble vous qu considérez porter... qu'il fait défaut Comment Vous considérez qu'il fait des fois enfin, ça En cause. disant ça, il me semble que il, il est en il, faisant il, ce qu'il fait. En faisant ce qu'il fait, surtout en disant là ce qu'il ce qu ce qu exprime, c'est au fond j'irai chercher des produits à l'extérieur. Poussons la logique jusqu'au bout. Mmh. Plus personne ne va acheter des produits français dans les, dans les supermarchés. Plus personne ne s'approvisionne. Donc très rapidement, il n'y a plus d'agriculture française. Et dans cinq ans. Quand on a une grande crise, qu'est-ce qu'il ira faire Il ira chercher à l'extérieur des frontières et donc on sera en situation de dépendance et de d'absolue dépendance, comme le sont un certain nombre de. Vous voyez pas le risque qu'on prend en étant. Mais je sais que vous partagez, mais j'imagine que vous partagez le risque qu'on prend en expliquant qu'à la vérité, vous aurez mieux aller chercher parce que pourquoi il ira en Europe À ce moment-là, il faut qu'il pousse sa logique le plus loin possible, faut il faut qu'il aille dans des pays qui ne respectent aucune de nos normes environnementales, qui n'ont pas notre même social. modèle a, social. Il a, il a et là, ça. il aura les prix les plus oui, bas il du pas, monde. Oui, mais il a pas dit ça. Non mais mmh. poussons mmh. De la logique. Mmh. Non mais poussons la logique. Là, non, allez mais, non, logique. parce que si la logique, c'est mmh. je veux avoir les prix les plus bas, mmh. pourquoi ça s'arrêterait aux frontières de l'Europe mmh. Oui, mais alors, alors, ce que vous dites, alors, ce que vous dites alors, ce fondamentalement de... aussi, ça veut dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui acheter des produits à, à des prix abordables, tout en respectant les, les contraintes écologiques et sociales Et comment faire pour respecter euh, l'agriculteur et, euh, et mais respecter pardon, aussi le les classes est, moyennes C'est voilà, l'extrême tension dans laquelle on est, en particulier dans ce moment mmh. inflationniste. Mmh. Quand il n'y avait pas d'inflation... Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans Ceux qui viennent maintenant euh, sur les antennes dire ce genre de propos, ils ont fait de la déflation agricole. Résultat des courses, on est à 50% autosuffisant en fruits et légumes. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc, l'inflation est un sujet pour les Français. Ne l'instrumentalisons pas d'une politique qui date depuis 10, 15 ou 20 ans. Alors, pourquoi on n'est pas... Mmh. Juste pour qu'on comprenne tous... Pourquoi on est plus cher que les autres Pourquoi, quand mmh. on va au marché, tout ce qui est espagnol, par exemple, sur les poivrons, sur le reste, tout ce qui vient d'ailleurs est moins cher que nous Pardon, ça n'est pas exact sur tous les ah, produits. Ça je ne dis par... pas sur tous, hein, non mais, mais honnêtement, non mais, pardon, euh, tomates, je poivrons, répète. brocolis, et à quel niveau on les sarces, rémunère ça, correctement l'agriculteur Pardon, ça n'est pas exact sur tous les produits, ça dépend, y compris avec les espagnols de la saison, parce que ça répond au moment Deuxième élément, pardon, c'est étonnant que... Pourquoi, euh, quand vous regardez la culbute qui est faite sur les fruits et légumes, elle est si forte sur les fruits et légumes et moins forte sur d'autres produits de grande consommation, mmh. y compris des produits qui sont en situation monopolistique Pourquoi Parce que la marge est beaucoup plus grande là-dessus, et donc il y a aussi une part que j'ai souvent soulignée auprès de la grande distribution, qui est une part d'effort pour faire en sorte que les marges soient pas là les plus fortes. Sauf qu'évidemment, c'est plus facile d'aller négocier avec un, un producteur tout seul qu'avec négocier avec un grand groupe. Euh, Donc, vous dites que les, les distributeurs profitent en ce moment non, de l'inflation. Je n'ai pas dit que non. Je dis pas Et ça. Producteurs non, non, mais je dis qu'il y a. Je ne ce de cette thèse de la. De, de, oh, les uns profitent. La, FN, la, FN, la FNSEA parle de profiteurs, effectivement. Non. Oh, c'est ce Non. Que dit, euh, non. Alors, on, on va reprendre, pardon, je réponds à votre question, Alors, parce que là, ça, vous est, mettez plusieurs plus questions dans le même, ah, euh, oh. au même moment, si je peux essayer de répondre à ah, Allez-y. Donc, on a un sujet parfois de compétitivité, en particulier sur les fruits et légumes, c'est pour ça qu'on a besoin d'investir, de moderniser, de consolider les outils euh, de baisse de charge, Alors, comme l'a fait le président on, de la on République. On peut autre. décliner compétitivité, pourquoi Est-ce qu'on est plus cher dans la main-d'œuvre Est-ce qu'on a trop de contraintes écologiques Il y a la part de la main-d'œuvre, il y a sans doute le fait que la rémunération, ayant été trop faible depuis 10 ans, la un... de récupérer un peu. On n'a pas été capable de réinvestir et donc de gagner en compétitivité. Ah, ça, c'est un élément important. Il y a parfois euh, une forme de suradministration, mais ce n'est pas une question seulement de normes. C'est une question de suradministration. Quand vous voulez développer un projet, c'est plus compliqué mmh. en France qu'ailleurs. Et par ailleurs, on a besoin de penser notre marché. C'est-à-dire de dire à quel moment, en particulier, je reprends sur les fruits et légumes, à quel moment on arrive sur le marché, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de saisonnalité mmh. et à quel moment c'est le mieux pour les produits français d'arriver en saisonnalité. Et on a besoin d'une grande distribution, pardon qui mettent en valeur les produits français. Mmh. Or, aujourd'hui, vous savez très bien à quel point dans un étal, quand vous mettez en valeur ou plus ou moins un produit, vous le vendez plus ou moins. C'est ce que disait. Mmh. Et, euh, et comment? comment, mais pourquoi ils font mmh. ça? Enfin, pourquoi ils font ça? Distributeurs juste pour augmenter leur marge, genre. Non, mais il y a une partie qui a été faite sur, la, sur les fruits et légumes, qui est une partie de marge qui sont parfois trop élevées. Vous regardez non, la pourquoi la... vous pouvez pas dire quand même qu'ils s'en mettent par les poches Non, mais l'équilibre économique... Est quand non, même l'impression mais, non, mais je, je serais, un... Mme Becker, je serais pas gêné de vous dire qu'ils s'en mettent dans les poches si, si je pensais qu'ils s'en okay. mettent dans les poches. Bon. Je, vous me connaissez suffisamment pour dire que je suis assez indépendant d'esprit pour le dire. Donc, c'est pas le sujet. Le modèle économique qui s'est fait que les grandes marches faisaient plutôt sur les fruits et légumes que sur les grands produits de grande consommation, parce que là, ils avaient moins de capacité à négocier avec des grands groupes, parce que vous avez besoin de certaines marques dans les dans les grandes surfaces, et donc vous êtes moins en situation de force. C'est comme ça que s'est construit l'équilibre économique. Mm -hmm. Vous voyez, c'est ça le sujet mm -hmm. principal. Mm -hmm. Et donc, on a besoin d'un modèle économique qui pense différemment les choses. Et donc, il me semble que plutôt que de dire, on va aller chercher à l'extérieur des frontières, on peut essayer de se dire euh, dans ce moment inflationniste, parce que je trouve M. Leclerc très prompt à demander les baisses, quand il était très lent à à pratiquer les hausses. Au moment, il y avait des hausses. Comment ça se passe pour être concret sur un produit Je fais juste un exemple. Vous produisez, vous mettez dans une bouteille en verre ou en plastique, même si on a la nécessité de sortir du plastique. mettez dans une bouteille en verre. Le verre, vous l'avez pas acheté au moment où il est mis en marché aujourd'hui, vous l'avez acheté il y a six mois. Donc le prix du verre que vous vendez aujourd'hui, c'est le prix du verre que vous avez mis il y a six mois. Donc c'est normal qu'il y ait un délai de latence. C'est normal qu'à un moment, on repose la question de ce que disent les uns et les autres de ça a baissé suffisamment longtemps pour qu'on puisse re-rediscuter des prix. Il y a qu'une renégociation, c'est normal, mais vous pensez bien que les pâtes qu'on a aujourd'hui dans les étales, c'est pas des pâtes du prix mmh. du blé d'aujourd'hui. C'est n'est -ce pâtes que vous... du prix du blé il y a Je... 2, 3, 4 ou 5 mois. Mmh. Donc on peut comprendre que la décrue soit aussi lente que la montée et que donc on a besoin d'un peu de temps, mais ça n'empêche pas que évidemment les industries agroalimentaires puissent à ce moment-là quand ça sera avéré faire leurs efforts. Mais ce que vous nous dites aussi en, en filigrane finalement, c'est que la loi Egalim, ça fonctionne toujours pas, que les distributeurs n'en font qu'à leur tête. C'est inexact parce que quand vous en parlez d'ailleurs aux agriculteurs, mmh. ça a permis quand même de construire le prix par la qu'on appelle par la marche avant, C'est-à-dire mmh. qu'on se mit d'accord sur un certain nombre de critères de prix, de prix moyen, et à partir de là, on construit le prix. Donc, mmh. le débat qu'il y a, vous voyez bien que le débat que portent les uns et les autres, ce n'est pas avec les agriculteurs, hein, c'est avec l'agroalimentaire. Mmh. Mais c'est un tout. S'il n'y a plus d'unités agroalimentaires, s'il n'y a plus d'usines agroalimentaires, il y aura plus d'agriculteurs parce ah. qu'au bout, il faut bien que les produits soient transformés mm. en France. On ne va pas envoyer nos produits dans des pays tiers pour les transformer. Ce on fait beaucoup. Comment Ce qu'on fait. Ce qu'on fait sur certains produits, pas surtout. Bon, non, que... mais sur les chips, par exemple. Oui, mais ce on mais fait. sur certains, un... mm. oui, sur, quelques... sur les chips ou certaines céréales, on le fait, mais mm. globalement non, sur mais un certain nombre d'autres, on... sur les fruits et légumes, les on de les fait. Sur la viande et sur le lait, on transforme dans notre pays. Oui, il y a moins de transformation, faut dire. Oui, sur le lait, il y a un peu de transformation quand vous voyez toute la variété des yaourts que vous avez dans un supermarché. Il y a un tout petit peu de transformation sur le lait. c'est pas que du lait, L'inquiétude qu'on a quand même, qu'on qu a quand même. là, c'est avec les phénomènes de sécheresse qui se multiplient. Quand on voit ce qui se passe déjà dans les Pyrénées-Orientales, mmh. dans les euh dans le Var, je crois aussi, on se dit que forcément cet été, les, les, les fruits et les légumes en France vont exploser. Alors, difficile, fait, difficile de le dire à date, mais si la situation se prolongeait ce, ce d'autant que nous ne sommes pas les seuls concernés, parce que comme vous l'avez vu, les Espagnols sont bien plus concernés que nous, et on sait bien à quel point... Euh, le, la saisonnalité des fruits et légumes et, dé, et, et le prix des fruits et légumes est dépendant de la météo. Ça dé, ça date, oui. Honnêtement, objectivement, ça ne date pas de cette année. Et donc, À date, difficile d'y répondre, mais évidemment, on a une vigilance sur un certain nombre de fruits, je pense pêche pêches et nectarines, où le gros, la grosse zone de production est dans les départements que vous venez de citer, et pour le coup, l'un ne viendra pas rattraper les autres. Non, mais vous dites pas que là, avec la sécheresse dont on parle quasiment ouais. maintenant chaque année, il va y avoir un problème de prix, Alors, et de plus en plus régulièrement J'allais faire une deuxième partie de réponse, c'est qu'après, dans notre question de souveraineté, c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagner les agriculteurs dans les transitions, il ne faut pas que chaque année ou tous les deux ans soit dans un système, mmh qui risque de collapser, si vous me permettez cette expression, parce qu'il y aurait de la sécheresse et qui ferait des fluctuations de prix trop grandes. Parce que les fluctuations de prix trop grandes, c'est bon pour personne. Quand c'est haut, bon, on croit que c'est bon pour les producteurs, mais à la fin, ça finit que généralement, les prix se cassent à figure. Donc ça ne stabilise pas un marché, on a besoin de stabiliser. Donc c'est là qu'on a besoin de, de penser, dans chaque territoire, quels sont les moyens pour euh, améliorer la résilience au choc climatique. Et ici, trop, ici, pas assez d'eau, y... je disais on ce va... matin va... que on... dans le nord, il y a oui, trop d'eau déjà, on ne peut pas planter les pommes de terre. Donc et le bah dérèglement il climatique il pose une obligation de transition euh, un peu accéléré, même si c'est très difficile de faire des transitions. De On va revenir voiture. sur cette question-là, mais sur la question des prix, est-ce qu'on peut avoir des, des stabilisateurs bah, Le meilleur À la hausse et à la baisse bah, Il me semble que le système... Vous parlez de résilience, c'est important pour les agriculteurs. Oui, alors moi autre. je pense que le meilleur stabilisateur, au fond, c'est la contractualisation. C'est une forme de stabilisation, la contractualisation. Vous vous mettez d'accord sur un volume, et vous vous mettez d'accord mmh. sur un prix avec des ajustements. Ça permet à tout le monde de pouvoir investir en conscience, parce que quand vous êtes agriculteur, si vous avez un contrat sur 3 ou 5 ans, ça vous permet de savoir la visibilité, même s'il y a des fluctuations. Et je pense que la contractualisation, et c'est ce à quoi pousse Galim, donc il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels on a cette contractualisation, c'est un élément de stabilisation. Je pense que c'est le meilleur stabilisateur, parce que pour les consommateurs, mais aussi pour les industries agroalimentaires, pour la distribution, parce que ça leur assure... Euh, l'approvisionnement, et pour les producteurs évidemment, parce que ça leur assure à la fois la quantité qu'ils qu pourront livrer, et par ailleurs, une forme de stabilisation est-ce que Et est-ce que du côté des consommateurs, il n'y a pas aussi peut-être besoin d'une sorte de de pédagogie, d'un travail de pédagogie On le voit, euh, Karine je... en parlait tout à l'heure, il y a le ministre du Budget qui, qui lance un site euh, « Ayez-en pour vos impôts », en expliquant combien ça coûte en réalité mmh. un soin, euh, un, euh, une opération à l'hôpital, qui coûte monstrueusement cher. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut pas aussi expliquer mmh. aux Français. Combien coûte réellement une tomate pour un producteur il faut, faut éviter d'avoir cette espèce de, de vision complètement floutée à cause des, des, des pratiques de la grande distribution. Alors, sachant que j'ai pas en tête les chiffres, mais effectivement, dans les années 50-60, la part de l'alimentation était bien plus importante oui, dans nos budgets qu'aujourd'hui. On est, à, on est à entre 13 et 16% selon la nature de revenus, quand on était plutôt à 25 ou 30%. À la vérité, euh, alors je me toujours, pour moi-même, hein, du terme mm. pédagogie, parce qu'on a l'impression que les gens comprennent pas euh, et qu'il faudrait leur expliquer avec de la pédagogie. Le patron de votre parti. ça. Parfois, on nous fait <rire> le reproche <rire> au gouvernement <rire> si vous faites de la pédagogie, vous prenez les gens pour des imbéciles. Ce qui n'est mm. pas mon tempérament. Ou pour des, des mm. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux mm. On a besoin. Non, mais mais y de là... où elle a... La raison, c'est que il me semble que François Bayrou nous explique qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie sur la réforme. C'est un mot qui est quand même très très Mais bon, on fait la parenthèse. on On va pas la parenthèse, Bayrou. Mais à nous. Principalement. Mais je vois oui. bien que vous essayez de me taquiner avec François Béraud, mais <rire> vous, non, vous aurez non, du, du mal tout à tout le faire. Mais pas je genre. reviens à notre affaire de, de pédagogie, reprenons le mot. On a besoin de, de mieux expliquer comment se construisent les prix. Mm. On a besoin de mieux expliquer en quoi l'acte d'achat d'un produit français, c'est un acte de souveraineté au final. Parce que quand vous n'avez plus l'agriculteur et que vous n'êtes plus, plus capable de vous nourrir, vous vous mettez dans les mains des autres. Qu'on faire ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et M. Poutine dont dépendent beaucoup de pays pour se nourrir et pour avoir des céréales. Parfois parce qu'ils l'ont choisi, parfois parce qu'ils peuvent pas le faire autrement parce qu'ils ont ils ont un mauvais climat. Puis un deuxième sujet dans cette question de la pédagogie, il faut que nous-mêmes on donne l'exemple, nous état. C'est-à-dire que les circuits courts, les produits bio, il faut qu'on c'est d'ailleurs c'est la décision qui a été prise par la première ministre, il faut qu'on fasse en sorte que à l'école ça c'est plutôt les collectivités, mais que dans beaucoup les grands services... Déjà, non comme, beaucoup on n'a pas atteint aujourd'hui les objectifs ah, qui avaient été accélérés acc acc 20, à 20%, 20 des. C'était 20%, et 20 30 dans les cantines, cours, on en est très loin. On est, on est à, euh, entre 6 et 10%, donc mais on est oui, assez oui, loin. Oui, plus de deux fois moins. Mais, je... mais vous n'entendrez jamais dire quand ça marche pas oui. que ça marche pas. Oui. Donc on a besoin d'accélérer, et le mieux pour accélérer, parce qu'il y a une part, c'est les collectivités, et elles peuvent être dans des sujets budgétaires, mais certaines le font. Mais il y a une deuxième part, c'est l'état exemplaire. Et donc le travail que nous allons faire là dans les semaines qui viennent, c'est de dire dans la commande publique, quand vous intégrez des produits de, de circuit court mmh. et des produits locaux, vous faites vous-même une pédagogie mmh. par la preuve de votre capacité à faire. Et donc vous agissez là-dessus bah, en... On, va, on mmh. va demander aux administrations de répondre aux objectifs des Galim très clairement dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent. La meilleure pédagogie, c'est celle de la vérité. Est-ce qu'on doit dire aux gens que les prix des produits alimentaires ne baisseront pas. Peut-être que l'inflation va se tasser, mais il n'y aura pas de déflation. Les prix ne baisseront pas, ou bien au contraire, vous pouvez leur dire, si si, l'année prochaine, les prix seront moins, moins élevés. Il oh, y a une partie des prix sans doute qui vont baisser, honnêtement, euh, sur un certain nombre de mais produits. On verra pas qui, comme avant. qui sont liés, qui sont liés aux emballages. Euh, oui, non, il y a un certain nombre de prix qui peuvent baisser quand vous, vous avez beaucoup d'emballages et que les emballages sont une partie du prix de la. D'accord. C'est un élément important. Quand c'est du produit brut, qui est, quand c'est du produit comme les céréales, si, les, si le, les engrais baissent, les céréales logiquement devraient baisser dans un marché mondial qui serait. Normal. Normal. Non, les Donc, cours, mais est-ce que ça se retrouvera dans les magasins bah, En logique, oui. Alors après, est-ce qu'on revient... Attendez, mm -hmm. est-ce qu'on revient... Euh... Quand vous avez une poussée inflationniste comme celle-là, historiquement, vous redescendez pas... Les... Jamais. Jamais, mais ni pour les salaires, ni pour les coûts... Non, mais c'est bien de bon. le dire. Oui, mais, mmh. mais l'important, c'est la trajectoire. La trajectoire, c'est une, st une stabilisation, mmh. et la deuxième trajectoire, c'est comme une baisse relative par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si on voit bien que sur les céréales, on va assister à un moment à une forme de décrue. Est-ce qu'il faut faire une pause dans les normes Enfin, on a cru comprendre, et il y a eu beaucoup d'explications derrière pour nous dire qu'on n'avait rien compris, que... Euh, il y avait Pédagogie. Un moment... Un moment je où les normes environnementales <rire> environnementale étaient tellement contraignantes qu'on risquait soit d'être peu compétitifs, soit de poser un problème à un certain nombre de métiers, comme les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire Ou qu'est-ce que les autres ne font pas qu'on fait Ou qu'est-ce qu'on devrait faire par à en Vous faites écho à ce qu'a dit le président de la République, mmh. en particulier mmh. jeudi dernier. Alors, mmh. reprenons les mots et la. Les éléments Absolument, précis. Absolument, mais je n'ai pas cité mot pour mot les paroles non, non, du non, chef. Mais... Je sens que. Non, mais <rire> j'essayais pas. Il a demandé pas... une pause dans les normes environnementales. cest à dire qu'il a demandé à ce qu'on n'en rajoute pas. Voilà. Qu'on applique celles qui existent. On, qu On a un en sujet déjà. Pas, voilà. ouais. On a un, un sujet non. qui s'appelle le pacte vert, qui hum. est une décision européenne, qui est une décision qui vise à la neutralité carbone en hum. 2050. Hum. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus Je pense que oui. T... Est-ce est qu'on est tous d'accord sur les objectifs de l'accord de Paris euh... Il me semble que oui, globalement, nous sommes d'accord. Donc, si on arrive simplement à faire ça, on aura gagné la partie pour Et ce vous, qui vous êtes d'accord avec ce, ce message Laissez-moi finir. Pardon. Je vous mmh. explique. Ça a des conséquences. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple sur la réglementation des logements, ce qu'on appelle la réglementation 2020. Toujours des acronymes ah, en France. Oui, re 2020 ça s'appelle. Réglementation sur les normes de logement, euh, nature de l'isolant, isolant autorisé, euh, en quoi ça, qu'est-ce qu'on accepte comme consommation par mètre carré. Vous n'allez pas faire une RE-2020, une RE-22, une RE-23. Enfin, on a besoin pour que se construisent des filières industrielles d'avoir des trajectoires. Sinon, c'est pas la peine de parler de planification. La planification, elle souffre un objectif, neutralité Pour prendre cet exemple, neutralité carbone. Il y a des textes qui sont en train d'être déclinés soit au niveau national, soit au niveau européen. Finissons de décliner ces textes. Et si nous arrivons déjà à ça, on sera le continent le plus exemplaire et celui qui répondra aux objectifs de l'accord de Paris. Et donc, parfois... Et nous-mêmes, politiques, en sommes responsables, hein, je mmh. pense, collectivement. C'est, euh, On pense qu'en produisant de la norme, on, on produit des effets. Déjà, il faut qu'on arrive à obtenir nos effets. Je vous donne la question que je viens d'évoquer des Galim. On a dit 30, 50% de produits euh, locaux, ou de circuits ou de bio. Mmh. On n'y est pas. Bah, au lieu de mettre 75%, peut-être qu'on pourrait être mmh. à 50%. Et quand on aura fait 50%, on en reparlera. Vous voyez, c'est ça la, la question. C'est cette espèce de course à la norme, euh, que parfois on produit pour répondre à, un, à, un, à une émotion du moment, etc., elle ne produit pas des résultats. Et oui, donc on a que, besoin... Sauf que peut-être que la nature va aller beaucoup plus vite que les normes que, dont vous parlez. Peut-être <rire> que euh, cet été, on aura encore des méga-feux et que, et que le, la, la, le, le changement était... climatique va aller Madame beaucoup Gatineau, plus vite si que était... ça. C'est quand même assez étonnant, ce message qu'envoie le chef de l'État, en disant, faisons une pause, calmons-nous, on en fait assez comme ça. Ma... Est-ce que, est que vous, ce message, vous êtes à l'aise avec Madame Gatinois, si on était un peu modeste collectivement, c'est euh, les défis qu'on a devant nous climatiques, c'est des défis pour des siècles, compte tenu de ce qui s'est passé. Et donc, penser qu'on va résoudre par une réglementation supplémentaire en 2023 les feux de donc, 2023, nous rien. attendez... N'anticipons pas. Non. Madame Gatinois, essayons de pas caricaturer ce qu'on se dit les uns les autres, mmh. ni vous ni moi. Mmh. Euh, Reprenons les feux, on équipe mieux, euh, Gérald Darmanin l'a annoncé, euh, sous l'autorité du président de la République et la Première Ministre, on équipe mieux pour lutter contre les incendies. On met 150 millions d'euros pour renouveler le patrimoine forestier. Pardon, quand on plante un arbre, un chêne, il y en a pour 100 ans. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez, on peut faire toutes les normes pour faire pousser les chênes en tirant dessus, ça va pas marcher notre affaire. Donc on a besoin, si on veut faire, on a besoin de renouveler on 30% pas les déjà. On a besoin de oui, renouveler 30%. Ouais. 30%. Peut-être qu'on peut essayer de, de, de tirer sur les arbres. Des, non, ne pas les couper. Oui. Quoi, <rire> les, ah, si, et les autres. Si, parce que, excusez-moi, ah, si, si on veut décarboner mmh. le logement, on a besoin d'en mmh. couper pour le stocker, pour éviter de faire du ciment qui, lui-même... Oui, Produit du c'est un tout petit peu compliqué notre affaire. Oui, on a besoin. Mmh. Quand vous mettez des arbres dans la charpente de Notre-Dame, vous les mmh. mettez pour des siècles. Et alors donc peut-être. Et donc vous stockez du carbone. Ah, ça, ça non, mais est. du coup c'est très intéressant. Oui. Ça veut dire que peut-être il y a une partie des terres agricoles où il y a beaucoup d'élevage qui pourrait être réduite pour mettre des forêts à la place. Bah, oui, alors vous allez vous. vous, vous c'est pas mon idée, hein. C'est des idées de, non, mais, euh, de climatologue. Non mais que dans certains cas, ce soit mmh. la réponse. Mais pardon, mmh, vous allez dans les Pyrénées-Orientales, il y a de l'élevage. Mmh. Vous allez pas faire pousser un arbre. C'est où l'élevage et un peu de d'herbe. Mais est-ce qu'on peut ah, anticiper pardon, en faire alors Les climatologues mmh. disent ça, mais pardon, d'autres disent que dans les prairies, il y a des, de la biodiversité qui est très riche. Mmh. Donc, il va, si on pouvait essayer de trouver, pas des caricatures. J'ai pas dit que vous aviez dit ça, mmh. mais au fond des compromis mmh. sur ces mmh. sujets-là. C'est pas on va transformer tous les sujets en arbres. On ne va non, pas arracher, plante planter des haies, plante par exemple. On en va planter des. Je l'ai dit moi-même parce que je, je pense <rire> que c'est un sujet très important. Mais il faudrait qu'on accepte de se dire, on a des sujets. On n'est pas là pour répondre seulement à l'immédiateté mmh. euh, incendie 2023. On est mmh. pour penser qu'il y aura ça moins, faire en sorte qu'il y ait moins d'incendie en 2050. prendre des ça s'adresse à qui ce message mmh. Le côté, faisons déjà ce qu'on a dit qu'on ferait et non pas n'en non, non, rajoutons pas. Le président de la République a dit deux choses. Il a dit, un, il faut déjà qu'on. Qu la, Là, norme, vers, vers non, pays, la norme, non, mais la norme, la norme, je vais le redire différemment, la norme ne produit pas, non, non, mais c'est pas pour faire, je sens que vous allez, vous avez l'impression que j'essaie de, de faire de la pédagogie. Je suis <rire> un peu idiote. Non! C'est moi qui m'exprime mal. Que ça vous va mieux comme ça? La norme ne produit pas le résultat forcément. Donc on a déjà besoin de s'assurer que la norme que nous produisons, elle produit le résultat que nous voulons. C'est quand même, c'est quand même pas compliqué d'arriver à faire ça déjà. Et une fois qu'on aura fait ça, peuvent se reposer des questions. Et donc, le message, c'est un message collectif de ne croyons pas quand, euh, on a une idée, parfois, en France, que la norme, elle règle le problème. C'est, euh, je vais interdire toutes les passoires thermiques. Oui, sauf que, euh, il faut une trajectoire, il mmh. faut des financements, il faut de la planification. Et si demain matin, je vais dire, c'est plus les E et F, mais c'est les C ok, une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai fait avancer? Oui, fixer le... un objectif, c'est un peu facile, il faut l'organiser. Bah, et, et donc, il... oui, c'est ça, ce que je veux dire. Et donc, oui. sur la question forestière, c'est pareil, on a besoin, non seulement de penser, c'est les étés, les incendies de forêt, mais on a besoin de renouveler, sans doute, 30 à 40% de la forêt française. Mmh. 30 à 40% de la forêt française, faut des bras, faut des plans, faut du temps et donc, il va falloir qu'on accepte aussi ça. Parce que mmh. si on n'est pas capable de se dire, c'est sous. Il y a de l'urgence. Mais en même temps, euh, il faut être modeste à l'échelle de la, de la vie humaine. On essaye de faire le chemin qu'on a à faire sur les ou sur le reste. Alors à ce moment-là, on fait un défaut. On fait du yak à faucon et on n'avance pas. Hein. France Inter. Garof. Nous, on va essayer d'avancer avec vous encore, Marc feno un, un bon quart d'heure avec nous également dans, dans questions euh, politiques. On a évoqué euh, les politiques, on a évoqué les consommateurs, jamais qu'on s'arrête maintenant sur les agriculteurs. Est-ce que vous diriez à un jeune agriculteur qui veut se lancer aujourd'hui, que c'est un peu inconscient, face aux incertitudes économiques, aux incertitudes climatiques aussi, de se lancer dans cette belle profession Je ne dirais jamais à quelqu'un qui a un rêve, et qui a un projet, quel que soit le, le sujet, agriculture ou, ou pas, de ne pas se lancer... Dans, et simplement, mon exigence, moi, comme ministre de l'Agriculture, c'est de faire en sorte qu'il soit le mieux armé possible dans le moment qu'on traverse, qui est un moment de grand dérèglement, et pour l'agriculture, particulièrement de grand dérèglement. Des règlements géopolitiques, qui font des fluctuations de prix, des règlements économiques, on vient d'en parler, des règlements climatiques, enfin, le tout cumulé peut, par, peut faire beaucoup et donner le sentiment. De quoi on a besoin, et ça va être l'objet, c'est l'objet du travail que nous faisons pour préparer la loi d'orientation, c'est d'essayer de mieux armer les agriculteurs pour leur faire face à ces défis. Alors, non mais me... elle va ressembler à quoi l'agriculture dans Exactement. Ouais. On, Alors, on a du mal à voir quelle est la vision de, de l'exécutif aujourd'hui sur l'agriculture de demain. Est-ce que c'est une agriculture de rendement Est-ce que c'est une agriculture euh, écologiste et, et, et si on n'était pas dans la caricature et que on disait Non, Non, aurait... dites-nous, nous, ah, nous on, on, on, on demande, on pose la question, c'est quoi, pour quoi ça votre que je vision réponds, de l'agriculture de demain C'est pour ça que vous... mmh. si on disait qu'il n'y a pas une agriculture mais des agricultures. Qu'il y a des endroits où on va faire mmh. plutôt de l'élevage, qu'il y a des endroits où on fera plutôt du maraîchage parce que ça s'y prête parce qu'il y a accès à l'eau, qu'il y a des endroits où peut-être on fera plutôt de la grande culture parce que c'est la vocation naturelle de ces territoires de faire de la C'est ça qu'on a besoin de construire. Ce qu'on a besoin, en revanche, de construire, c'est de se dire qu'il n'y a pas un territoire et une agriculture en France qui ne va pas être soumise aux contraintes du dérèglement climatique. Et donc, on a besoin d'engager les agriculteurs, et en particulier les jeunes, mais pas que les jeunes, sur. C'est quoi votre modèle sous des règlements climatiques. Je reprends les cas de l'élevage. Oui, mais toi, c'est intéressant, ça, parce que du coup, ça veut dire, euh, c'est quoi le modèle Est-ce que dans la, ce qu'on appelle, hein. qu appelle aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, est-ce que, par exemple, ça fait partie des modèles qui continueront à exister Mais ça fait partie des modèles qui, peut, qui peuvent exister, oui, bien sûr. Mais on va, je reprends, j'allais prolonger, mais ça va répondre à votre question. Vous avez un modèle on ver, dont on vente les vertus en France, qui est et à juste titre, qui est le modèle d'élevage extensif dans le massif central. Mmh. Bon. Quel est le problème sur cet élevage C'est que si vous avez des épisodes comme 2022 trop répétitifs, vous allez avoir un sujet d'accès au fourrage. Or, ce modèle, il est vertueux pour lutter contre les incendies, parce qu'il est vertueux en termes de production, et de, de, de qualité de la production qui est faite. Euh, il est vertueux en termes de biodiversité, enfin, il est vertueux à bien des enseignes. Et dans les passe public, il est plutôt vanté. Comment on fait en sorte qu'on gère mieux la contrainte de l'accès au fourrage Est-ce qu'il faut qu'ils aient des bâtiments Pour répondre concrètement, mm -hmm. c'est de l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'il faut qu'ils aient des bâtiments plus grands pour que les années où il y a beaucoup de fourrage, ils en stockent plus pour passer les mauvaises années Est-ce qu'il faut qu'ils puissent avoir accès à quelques cultures qui leur permettent de diversifier l'alimentation de leur bétail Parce qu'on leur demande par ailleurs d'être autonomes pour pas que vienne du soja venant du Brésil. C'est ça qu'il va falloir qu'on fasse territoire par territoire. L'agriculture conventionnelle elle-même fait sa transition. Euh, euh, chacun doit faire le... Comment Alliés, vous trouvez qu'ils font leur transition, par exemple Vous trouvez qu'ils sont moins consommateurs en eau, qu'ils essaient de trouver des solutions ah, quand vous avez... moi, je, ce que je croise, et je ne crois pas croiser un échantillon qui soit un échantillon euh, plus avancé que les autres, euh, ils ont tout à fait conscience des sujets d'eau. Il suffit de regarder. D'ailleurs, mmh. dès qu'on lance euh, des appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à investissement pour avoir des, des, des, des systèmes d'irrigation qui sont beaucoup plus économes en eau, ils se jettent dessus. D'ailleurs, ils le savent parce que, à la vérité, quand vous êtes dans une zone comme la mienne, dans l'OHR, vous avez un quota qui est déterminé en fonction du niveau de la nappe, et ils savent qu'ils dépasseront pas le quota. Hein. Donc, ils sont en train de faire évoluer les pratiques. Alors, on peut dire c'est trop lent. Moi, mon sujet, c'est d'engager les transitions, parce que on peut pas se faire... Vous leur... voulez pas les accélérer, par exemple, en limitant l'accès faut... à l'eau, par mais exemple mais... Parce Pardon. que l'eau, tout, tout le monde doit faire <rire> des efforts, mais pas les agriculteurs. Non, mais... Pardon, dans un certain nombre de cas. De toute façon, excusez-moi de faire une phrase qui est un peu idiote, mais je, je la préviens tout de suite. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc, quand il y a des mesures de oui, restriction... pardonnez-moi, quand il n'y a plus d'eau, vous venez de prévoir. Veut... Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus, plus d'eau. Ce que je veux dire <rire> par là, c'est que les agriculteurs, <rire> quand, oui. c'est pas seulement une trajectoire à moyen-long terme. Chaque oui. année, il y a des mesures de restriction qui sont faites où on réduit l'utilisation d'eau. Donc le système lui-même mmh. est en train de se réguler par ce, ce motif-là. Quand vous avez des projets... Il faut pas Il ne sur... faut mais pas l'anticiper. Si, si, si, c'est ce qu'on fait. Eh, quand, non, pardon. Parce que là, vous subissez de cléments. Non, non ce n'est pas ce que je dis. Quand on est sur un, un, un, un sujet comme Sainte-Soline, par exemple, quand on quand est, quand est quand sur un sujet où on demande aux agriculteurs de réduire d'un tiers leur, leur consommation d'eau, oui. de planter des... Euh, de faire évoluer euh, un certain nombre d'assolements. Donc c'est bien le sujet qu'on a devant. Donc c'est moins d'eau à l'hectare consommé. Donc c'est sobriété à l'hectare, mais il y a des territoires aujourd'hui qui vont avoir besoin d'eau qui n'en avaient pas besoin hier. Donc c'est que par la sobriété qu'on y arrivera à notre affaire. Mmh. Deuxièmement, c'est d'avoir des variétés qui soient plus économes en eau. Les variétés de maïs qu'on a aujourd'hui, consomment 30% moins d'eau qu'il y a 30 ans. Bon, donc on a besoin de faire de la recherche véritable. On a besoin par ailleurs d'avoir du matériel qui soit plus économes Donc Quand vous passez d'un système classique à un système au goutte-à-goutte, -goutte, vous réduisez de 30 à 50% votre consommation. Donc c'est tout ce chemin-là qu'il faut faire qu'on accompagne au travers, qu'on a accompagné d'abord au travers de France Relance, et maintenant au travers de France... Il y a, de y a une filière qui est très en colère, c'est la filière bio aujourd'hui, considérant que vous l'avez pas suffisamment soutenue, 10 millions, ça représente 166 euros par exploitation à ce que j'ai pu lire, en disant que c'était vraiment pas assez, ils demandaient 800 millions, je crois, 10 millions, 800 millions. Est-ce que vous considérez effectivement que là, il y a peut-être eu pas avant, assez d'états Non, non, on, on, a, on avait besoin de, de, de, de, de qualifier, de documenter. Mm. Je ferai des annonces mercredi prochain autour de quoi D'abord, d'un plan d'urgence pour mieux soutenir la filière qui est en grande difficulté. Deuxièmement, vous combien sur la table mais combien Je l'annoncerai mercredi une fois que j'ai fait le tout. Pardon, ah, je suis désolé, ah, oui. mais, plus, non mais... Non ça, mais c'est mon rôle de tenter. On je peut s'attendre pas... à... Plus que 100 millions, par Non même. mais attendez, il y, y, y a plusieurs... Oui, globalement, ça oui. sera plus que 100 millions. Pourquoi Parce qu'on va avoir à la fois le plan d'urgence, on va avoir la commande publique. Hum. Euh, quel est, quelle est la crise qu'on a sur le bio C'est une crise de baisse de consommation. On a eu un moment, une crise d'offres. On disait, il n'y a pas assez de producteurs bio, ça vient... Tous les pays européens. rien, de de Alors, résultat, les, les, on pourrait dire d'ailleurs et le mettre à notre crédit qu'on est quand même un pays qui a plutôt progressé. Alors, on nous dira que c'est pas assez. <rire> je connais par cœur tous les, les griefs qui nous sont faits, mais on a plutôt avancé. On a doublé les surfaces et, je, et ça jointe avec le quinquennat de Trans-Hollande. Donc, je tire pas les marrons du feu, je dis juste qu'on a plutôt progressé dans ce pays. On a doublé les surfaces. Résultat des courses, on a une crise liée <rire> à l'inflation qui il y a une baisse de consommation qui est très puissante. Bon, donc, crise d'urgence, on a besoin de moyens. Urgence aussi. On sait que la seule baisse de consommation qu'on a dans la grande surface, c'est si simplement on, on atteignait les objectifs d'Egalim, Bah ben, on va essayer de faire ça parce que ça c'est pour le coup. Ça fait quoi l'affaire de la contractualisation mmh. C'est une moyen de stabiliser une offre quand vous savez que vous allez alimenter la cantine, le collège, le lycée, etc. Ben vous savez que vous en avez pour plusieurs années parce que c'est un marché mmh. public. Mmh. Bon, donc c'est mieux de faire comme ça. Donc ça c'est un deuxième volet. Et Galim, Et juste, trop... un, juste une question de curiosité. Egalim, c'est du bio français C'est du bio en général. Enfin, c'est non C'est du bio général, mais c'est du bio. Ah bah oui. Non mais on vit, oui, d'accord. On vit dans un, espace. un petit sujet, non ça. Non, non, mais quand vous êtes sur circuit court et bio, on peut avoir quand même euh, mm. la, la pensée que globalement c'est plutôt du bio français qui soit mm. dès lors qu'on a une offre française. Il me semble que c'est plutôt ouais. comme ça que ça se passe. Après, on peut aussi décider qu'on vit sur une île et qu'on n'a pas de voisins européens. La question euh, sur le bio, c'est plutôt une question de d'avoir de, une une demande qui soit poussée et le bio français il trouvera sa place. D'ailleurs, non. Et puis un troisième sujet mm. sur le bio et c'est la un troisième volet pour moi c'est auquel je, je tiens particulièrement. C'est pour ça que je le dis, c'est la question de la, de la communication. On a besoin de repositionner le bio comme un produit euh, de qualité qui euh, est le plus abouti en termes de pratique et en même temps, c'est un, un, un produit de proximité. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020-2021, crise Covid C'est que les gens se sont beaucoup retournés vers les circuits courts. D'ailleurs. Les grandes enseignes sont allées beaucoup mmh. sur les circuits courts, les circuits de proximité, que ce soit bio ou pas bio. Et donc, il y a une forme de concurrence. Alors, c'est la vie, hein, mmh. on ne va pas faire de grief aux consommateurs, qui s'est nouée au moment de la crise Covid. Vous savez que tout le monde allait euh, mmh. dans les marchés parce que c'était mmh. les lieux. D'abord, plutôt à l'extérieur. Et deux, il y avait une forme de distance qu'on ne pouvait pas parcourir, donc euh, nécessité faisant loi. Et peut-être qu'on n'a pas bien vu ça à l'époque. Et tout le monde, hein, je veux dire. Donc, je ne fais pas de griefs. Donc, on a besoin de reconstruire l'image du bio comme son excellence et en même temps, comme un produit de proximité. Claire, oui, vous parliez tout à l'heure de, de l'aide pour la, la transition écologique. Euh, il y a quand même un gros sujet avec les pesticides. Euh, votre décision là de demander à, à l'Agence de, nationale de sécurité alimentaire de revenir sur l'interdiction du S-METO, la chlore, métal, la chlore, Merci. <rire> euh, a fait euh, a fait beaucoup de bruit. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait que aider les agriculteurs à à cette transition, c'est sans cesse repousser les délais ou est-ce que est-ce qu'il y a autre chose que attendez, euh, je, je, vous... enfin c'est un, herb, un herbicide. C'est un herbicide. Qui détruit, enfin qui pollue sérieusement les nappes phréatiques. Quand on retrouve des résidus dans un ouais, certain nombre de. Lappes de, lappes de lappes. Donc on a du mal à comprendre. Potentiellement pourquoi, vous... cancérogène. Oui. oui, potentiellement. Potentiellement. Oui. Donc, donc attendez, l'Anses dit on supprime. Oui. Pourquoi vous que pas vous, contre Je cette vous mets au défi de trouver une citation dans laquelle mmh. je mets en cause la vie de l'Anses et je dis pas que c'est la trajectoire vers laquelle on va. Je vous mets au défi d'en trouver. Mmh. Une. Ah, la la polémique est née de quoi Elle est née du fait qu'au niveau européen, nous avons une décision qui est attendue pour le 25 mai et que j'estimais, alors j'ai franchi un rubicon de, démentiel, enfin je, je mmh. sens que j'ai été révolutionnaire, j'ai dit 25 mars, 25 mai, si on attendait le 25 mai. J'ai je, je, pas l'impression d'avoir été révolutionnaire. Mmh. J'ai juste dit, on attend une décision de l'EFSA la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, qui va dire j'interdis ou pas. Et théoriquement dont on me dit qu'elle va être dans le même sens que l'ANSES, mmh. c'est ce que disent les premiers éléments de l'EFSA. Bon, bah, très bien, mais si jamais l'EFSA dit mais dit au niveau européen sauf en France, ah, puisque nous mmh. nous aurions pris notre décision, on n'interdit pas parce qu'on n'a pas la même analyse. Qu'est-ce qu'on fait vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui. jamais vous m'avez entendu. Parce que moi, je pense qu'il faut jamais remettre en cause la science. Parce que ceux qui ont remis bah en cause la science, c'est les mêmes. C'est quand même la science. Est-ce est que si vous m'avez entendu? L'avis de l'ANDSS, c'est de, de dire que ça pollue les nappes. Madame Gatinois. Pourquoi les remettre en question, madame est Gatinois? Assez... Est-ce que vous m'avez remet, vu remettre en cause en disant, non, non, il n'y a pas de problème avec ma science? De leur demander de, de, de décaler leur avis. Qu quel intérêt, excusez-moi. Mais euh, de toute, toute, toute façon, leur avis, ce n'est pas n'importe si ce d'anticiper? Madame, madame Gatinois, pardon. Excusez-moi, je connais un peu le dossier. Euh, la, la, la décision de c'est mm -hmm. 6 mois plus 18 mois. Donc, de toute façon, mm -hmm. Tout c'est euh, entre voilà. 18 et 24 mois. Peut-être qu'on peut attendre d'avoir une décision européenne pour la qualifier au même niveau au niveau européen. Mais euh, je vois bien que ça, ça, ça nourrit des polémiques un peu faciles. Mais moi, je... je... Et par ailleurs, quand l'an prend d'autres décisions, il y a un certain nombre d'autres gens qui sont parfois... Des... Les gens qui sont des adversaires politiques, quand il s'agit de confiner les volailles, on me dit « il faut plus confiner les volailles ». Je dis « ah oui, mais c'est la demande de l'ANSES ». On me dit « ah ben non, mais il faut s'affranchir de la demande de l'ANSES ». Alors, c'est à la carte ou c'est pas à la carte Allez, une question on euh, politique, juste. Nathalie en deux même pour avoir le temps de les faire. Allez, deux. Le 8 juin, proposition de loi euh, déposée par Lyot pour revenir sur la réforme des retraites et le report à 64 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans la majorité On fait de l'obstruction ou on laisse la vie euh, démocratique se dérouler parce qu'on euh, peut faire l'obstruction jusqu'à après minuit. Moi, alors, une histoire un peu. Il y a une ça, possibilité de ça serait quand même cocasse. Alors, c'est l'ancien ministre des Relations qui Avec le oui, Parlement, le Parlement. Oui. Avec le Parlement qui parle. Ça serait quand même cocasse que parce qu'il y aurait 50, 100 ou 200 amendements quand d'autres on en ont fait 20 ou 30 000, on vient de nous faire leur proche. Mais ça dépend si des donné... bons amendements ou si c'est juste pour planter le texte. Oui, clair. non, mais... mais pardon, est-ce est qu'on peut respecter aussi le Parlement dans cette prérogatives Je je sais, je sais pas ce que faut décideront les groupes. Vous mais souhaitez enfin, quoi vous Acceptons qu'il y ait le débat. Vous souhaitez quoi vous Deuxième élément. Elle... Mais moi, j'ai aucun problème avec le débat. Des Votés, parlementaires, mais j'ai pas peur des et parlementaires, peur de quitte parlementaires quitte quitte dans leur Et moi, vous m'avez pas entendu dire, il y a 20 000 amendements, c'est de l'obstruction. Mmh. Je vais pas me rentrer dans le terrain et me faire intoxiquer par ce qu'il disent s'il y en a 300, c'est de l'obstruction. Mmh. Attendez, il faut que les gens soient cohérents dans la vie. Mmh. Il y a des gens qui ont fait de l'obstruction sur ce texte, qui ont empêché qu'on aille au vote d'ailleurs à l'Assemblée nationale, parce qu'on était déjà à deux semaines et demie ou trois semaines de débat et il en restait 25 000. Et ils viennent maintenant vous faire la leçon parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. Ah, qui oseraient les... faire des amendements. dans la majorité, moi Je pose, par contre, une deuxième question. C'est, moi, je suis aussi constitution euh, il, y a, il se trouve que dans la constitution il y a un article qui s'appelle l'article 40. Ah oui. Lequel l'article 40 dit qu'on peut pas faire un texte qui va dans le, pas dans le même pas dans le sens Non, pas du tout. Qui revient sur un texte. Non pas du tout, qui, non, pas du déjà, tout. ça c'est la question c'est la question de le référendum. L'article 40 il dit on ne peut pas faire un texte sauf si les, le gouvernement si lève le les qui, charges qui, qui augmente les charges. Oui. Et alors ce texte là il fait quoi Eh ben alors si on l'utilise il y a pas de débat Mais en tout cas c'est une question qu'on peut poser parce qu'en qu fait c'est c'est le président de la commission des finances. Eric bon, parce que, à la Absolument. vérité, on est en train de dire aux gens qu'on fait un test qui... Qui pourrait être, euh, qui serait sans doute censuré. Je ne préjuge pas des décisions du Conseil constitutionnel, parce que ça serait un texte qui engage une dépense supplémentaire sans que l'État le, ait levé le donc gage. Il faut tout envisager. Donc, donc, mais donc dit, il faut tout dit, envisager. Thomas, moi, moi j'aimerais bien que dans ce domaine, mmh. un, on fasse pas d'obstruction. Deux, mmh. qu'on puisse accepter qu'il y ait du débat. Et donc des amendements. Trois, qu'on respecte aussi la Constitution. Et moi, mmh. je ne fais pas, je passe pas de l'article 39 à l'article 41. Il y a un article qui s'appelle l'article celui 40. Celui-là, il vous dérange pas. Vous avez pas l'impression mais aucun ne me dérange dans la Constitution. Qui vous dérange, c'est le vote. Mais ouais. pas du tout. Vous voulez aller ah au vote bah Il n'y avait pas de vote. Dans non, vos... mais y des... non, mais, non, mais... <rire> aucun ne me dérange, mais simplement, est-ce qu'on pourrait... Euh... On, on a commencé mm. avec le fait qu'il fallait respecter un certain nombre de mm. principes républicains. Si jamais vous dites, on peut faire toutes les dépenses qu'on veut, on va avoir que des PPL à 15 ou 20 milliards. Hein. Mais qui paye au mm. bout mm. Mm. Mais mais sur À le la fin, c'est les Français qui Non, mais qui sur paieront. le fond, bah, ça dépend si c'est... une forme d'irresponsabilité Je vais vous dire, c'est gagé sur les tabacs. Si c'est gagé sur les tabacs, je crois que ça fait un paquet de cigarettes à 800 ou 900 euros. Voilà. Bon, de qui se moque-t-on Des euh... gens qui, dans la rue, nous diraient... Non, mais mais juste, bon, donc, sur le fond, avis, c est, c est, cette ouais. loi-là, selon vous, elle peut passer ou pas Parce que c'est quand même oh, juste ce pas, ça qui nous intéresse. Pas, je ne veux pas de l'arithmétique, j'en sais rien, mais je pense que, mm. euh, à vrai dire, au-delà du débat initial que nous avons eu, on a un débat de gens qui proposent de revenir sur une réforme sans répondre à la question de base sur laquelle, sans doute, mm. je vais me déjuger, nous n'avons pas fait assez de pédagogie, qui est comment on équilibre le système de retraite. Mais, mais ce, ce serait ne répondent pas, ils elles ne répondent pas va être probablement et et tu sais et donc, ce serait très gênant pour on, on peut voter, on peut faire des amendements, on peut appliquer l'article 40, on peut aussi faire et nous, comme on. Vous voyez, je veux dire, et nous, on peut on peut respecter hein. la démocratie et les institutions, c'est leur respecter les règles. Et nous, on peut rendre l'antenne. Merci Marc, merci beaucoup. On se trouve dimanche prochain pour un nouveau numéro 2, Putain, Question politique.